Bonjour, je suis Laurence de Butterfly Warrior, cancer, guérison, cure. Euh, donc, j'alimente cette chaîne depuis euh, quelques temps, euh, depuis le moment de, de la découverte de, de, de mon cancer. Euh, voilà. Euh, simplement, je me suis dit que j'allais euh, reprendre les choses un petit peu différemment pour partager à chaque fois des clés de compréhension. Euh, donc, ben, qui je suis euh, J'ai envie de dire Laurence, parisienne, euh, 50 ans. J'ai découvert donc l'existence de ce cancer en 2019. La particularité, c'est que bien évidemment, j'ai fait le, le traitement médical prévu. Euh, simplement, j'ai réduit dans la mesure du possible la période de chimiothérapie j'ai surtout refusé les opérations puisqu'il s'agissait d'un cancer du sein donc j'ai refusé les opérations les deux opérations à droite et à gauche j'ai complété par d'autres approches euh, complémentaires donc artémisinine mais aussi euh, vitamine C à dose et euh, surtout j'ai découvert une autre technique qui s'appelle lélectro thérapie et qui m'a permis de euh, pallier on va dire euh, à ce qui était euh, redéclenché un tout petit peu plus tard, donc euh, au courant de, de cette année. Et donc, qui a permis de, de se débarrasser de ça. Donc, il y a des techniques très intéressantes qui existent. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je vais avoir un autre défi, puisqu'effectivement, il y a eu euh, la découverte euh, d'une métastase bien localisée, mais qui a été enlevée et donc qui est terminée, donc simplement... Je comprends que euh, cela me demande d'aller revoir un petit peu plus en précision mon propre protocole puisque je sais que nous avons toutes les capacités de guérison euh, et qu'en même temps euh, qu'un parcours médical m'est proposé, j'ai toujours aussi mon propre parcours à mettre en place. Voilà. Si vous voyez autour de vous quelqu'un qui a besoin de partager euh, sa propre histoire, qui a besoin de, de partager parfois sur des outils, des techniques, des compléments alimentaires que euh, cette personne a découvert, donc euh, j'ai bien envie de, de partager euh, ces, ces témoignages. Donc n'hésitez pas à en faire part. À bientôt.